Euh, et ben, merci d'être venu pour cette première conf de Voxet de Luxembourg, on va parler un peu de React, euh, et particulièrement de React Fiber, des innovations discrètes un peu de, de, de React Fiber et des implications que ça a eu derrière. Euh, donc on est au Luxembourg et voici Mathieu Lux. Et oui c'était oui. Euh, donc euh, Bonjour, donc, moi c'est Mathieu Lux, swipe sur les réseaux sociaux, je suis développeur Advocate à Zenica, donc une société de services euh, en France, et un petit peu plus. Et moi je suis à Lyon. Et moi je suis à Paris, je suis Flan, Bertolo, Bertel350 sur les réseaux, euh, je suis développeur web, et on a fait cette conf avec une autre personne de Zenica qui est Marvin Frachet, et qui est front-end développeur à Zenica Montréal, donc c'est une conf faite à trois mains, et on, on la, on la donne... Six. De quoi, main, trois. pardon. Trois mains, en fait on est tous nés, bref. Euh, donc six mains et, euh, et international, et puis on a fait ça entre Zenica. Entre Alors le petit disclaimer, c'est pour dire que ben là, aujourd'hui on va beaucoup parler de React, on va parler de React Fiber particulièrement, on va vous dire que c'est trop bien. Euh, mais euh, voilà, on voulait pas spécialement dire que les autres sont pourris, et euh, on voulait juste rappeler ça avant de se lancer. Alors on, va introduire, alors, on va essayer d'aller un petit peu euh, sur le fonctionnement de React. Donc, pour replacer tout le monde, on va essayer de présenter React en un slide. C'est particulièrement ambitieux. Euh, mais dans sa, sa version la plus simple, le but de React, c'est euh, un framework pour faire des composants web. Et pour faire des composants web, la version la plus simple dans React, c'est de faire une fonction avec euh, des propriétés en argument de la fonction et euh, un markup en, en valeur de retour. Euh, donc le markup, on l'écrit grâce à JSX, et euh, c'est comme ça qu'on définit nos composants, on les compose, et ça nous fait notre appli, la version rapide. Bravo. Euh, et pour aller un peu plus loin, comment ça fonctionne derrière Alors, euh, donc on l'a montré, des composants en React, ça peut être des fonctions, mais ça peut aussi être des classes, et si c'est des classes, on peut avoir aussi des états internes aux composants. Euh, et cet état interne, il va pouvoir influer sur euh, ce que produit le composant. Donc, la vue que produit le composant, et pour mettre à jour cet état, on a une petite fonction qui s'appelle setState. Donc, ça, c'est géré par React. Euh, J'essaye de m'éloigner pour pas trop faire de bruit. Euh, donc, setState, on va mettre à jour euh, l'état, et on va. Enfin, React va gérer ça, et il va appeler le réconcilier. Donc, c'est ce qu'on appelait anciennement le virtual DOM. Euh, donc ce réconcilier, qu'est-ce qu'il va faire donc, Il va avoir un arbre de composants, parce que tout à, après tout, quand on fait des frameworks orientés composants, bah, ce que ça génère, c'est des arbres de composants, un peu comme le DOM finalement. Euh, et le réconcilier va produire un nouvel arbre de composants euh, en, le, en faisant le moins d'étapes possible et en optimisant au maximum euh, les étapes pour arriver à ce nouvel arbre. Euh, et une fois qu'on a un nouvel arbre de composants, ben on va pouvoir appeler une fonction de render. Euh, donc il en existe plusieurs dans React, donc React DOM pour produire du HTML, euh, il y a React Native pour produire des applications iOS, Android, enfin il y en a, il y en a aussi d'autres pour faire des canvas pour faire de la 3D, de la VR, euh, des PDF si on a envie. Bref, il y en a pas mal. Et en 2017, donc euh, là on se, re, on, se re, on se replonge un peu dans, dans l'histoire, euh, à peu près au même moment où, où Angular, la team d'Angular, euh, annonçait qu'ils avaient réécrit AngularJS pour faire Angular, et bien euh, du côté de React, ils ont dit à peu près la même annonce euh, bah on a réécrit React. Ok, mais on peut voir ce que ça a fait. Euh, la nouvelle réécution de React s'appelle React Fiber. Et on, ce qu'on voit, c'est que ça a fait zéro changement d'API. Donc ils ont réécrit, mais pour faire aucun changement d'API. Euh, donc ils ont fait comme ce qu'on fait tous euh, sur nos applications, ben, ils ont refactoré, ils ont amélioré le code, ils l'ont rendu plus petit. Euh, et euh, ça s'applique à tous les renderers, tout, toutes ces choses. Et cette réécriture, elle ne concerne principalement que le réconciliant. Donc cette partie virtual DOM, cette partie génération de nouvel arbre. Euh, c'est disponible et ça a été rendu disponible dès 2017 avec React 16.0 euh, et ça a, débloqué, ça a débloqué plein de features et c'est les features qu'on va vous présenter ben, justement aujourd'hui euh, mais avant de s'intéresser à ces features euh, un peu de théorie donc c'est quoi Fiber alors euh, pour comprendre Fiber il faut comprendre ce qu'on avait avant désolé euh, <rire> euh, ouais je être disparaître il <rire> euh, faut comprendre ce qu'on avait avant euh, donc avant euh, on, faisait une, on générait un nouvel arbre euh, de composants et on faisait une grosse mise à jour et on bloquait le thread threadjs ce qui fait que si une personne euh, ben, un utilisateur appuyait sur un bouton ben, vu que l'application était en train de faire plein de choses et ben, la gestion de cet événement utilisateur était faite après, euh, après le gros rendu de notre arbre de composants eh bien, le principe de Fiber, ça a été de découper ces changements euh, en fibres, en petites fibres, donc de, de, de partager cette, cette, euh, de, de découper cette charge de travail pour pouvoir prioriser des événements euh, sur, envers d'autres événements. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir prioriser les événements utilisateurs versus le rendu euh, du nouvel arbre de composants. Donc, ça, c'est la théorie, mais en pratique. Alors ah. Allo allo Ouais, c'est cool. Euh, donc, euh, alors on va pas vous montrer le code à proprement parler de React parce qu'il est très très difficile à suivre. Euh, un petit aperçu de comment s'est implémenté la, la Fiber à proprement parler dans le code, c'est simplement un objet JavaScript qui va représenter une, une étape du travail. Euh, L'étape du travail se focalise sur un nœud en particulier qu'il va falloir correspondre. Euh, euh, vérifier la correspondance avec le précédent donc euh, le pointeur sur le nœud, euh, un système de child et de frère sibling pour euh, pouvoir naviguer euh, dans l'arbre et la valeur de retour une fois que le calcul a été produit. Il y a une, une, plein d'autres propriétés mais ça c'est vraiment le cœur de la, de la fibre en tant que telle. Une fois que on a découpé la, la tâche en, en fibres, ce qui est vraiment sympa, c'est de voir qu'à l'intérieur du code, de, au bas niveau du code de React, ils ont vraiment la possibilité euh, de faire avancer le, le calcul de, de comparaison avec le précédent rendu, de, à la vitesse où ils veulent, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent continuer en fonction de... Euh, que le navigateur lui dit « j'ai du temps pour faire du processing ou j'en ai pas, ou il faut que tu me rendes la main ». Et dans ce cas-là, ils ont cette possibilité de faire le calcul, euh, avancer tant qu'il y a du temps et s'arrêter quand le navigateur dit qu'il a besoin de reprendre la, le thread. Euh, pour illustrer tout ça, il euh, y a quelqu'un qui fait un super travail chez Mozilla qui s'appelle Clark qui fait des jolis cartoons pour euh, représenter euh, certains concepts techniques du web. Euh, donc on lui a appliqué quelques, quelques cartoons pour vous, faire, euh, pour vous faire le schéma. Euh, donc on s'intéresse à une application hyper intéressante euh, qui contient un bouton pour mettre au carré et trois, et, trois valeurs 1, 2 et 3. C'est la grosse grosse application. Euh, mais on va essayer de comprendre ce que euh, React va comprendre et calculer à partir de là. Donc déjà, il va le modéliser au, en mémoire cette, cette application. Donc là, on voit le système, de, on voit les boutons et les trois divs, euh, l'arborescence de composants React et le système de frères euh, d'enfants de, et de frères que React va utiliser pour naviguer. Donc ça, c'est sa représentation de l'application actuelle en mémoire. Euh, et puis après évidemment on imagine que quelqu'un clique sur le bouton au euh, carré. Euh, le développeur derrière le bouton il va, il va implémenter un set state pour mettre à jour les valeurs. Il va dire que ça vaut euh, 1.4.9. Et euh, là React doit travailler parce qu'il a la nouvelle version et il faut la comparer à la précédente. Donc c'est là que le nouvel algo rentre en œuvre. Euh, on a toujours un système de deuxième version en mémoire avec comparaison. Euh, donc il copie euh, la version working progress et il va la parcourir euh, de façon récursive. Euh, il va d'abord tomber sur le bouton, il va voir que le bouton n'a pas changé, donc il va dire que c'est bon, je continue. Euh, il va passer sur le premier item, le premier item c'était 1, ça reste 1, donc il ne va pas changer. Euh, ça c'est plutôt sympa parce que si on l'avait implémenté à la main, nous on l'aurait mis à jour automatiquement parce qu'on aurait fait le calcul. Lui il se rend compte que ça n'a pas changé, donc c'est pas la peine. Euh, ensuite il tombe sur le 2 qui devient 4 Donc euh, là ce qu'il va faire Fiber C'est qu'il va mettre des petites, euh, des petites étiquettes Il va pas le faire le travail à proprement parler Il va mettre des petites étiquettes en disant Ces composants ont changé dans le nouveau rendu euh, il continue, il tombe sur le neuf et il met des petites étiquettes. Et donc ce que produit euh, l'API du Reconciler à proprement parler de React, c'est une liste d'effets. Il ne sait pas ce qu'il en fait. Pour l'instant, le Reconciler ne connaît pas le Renderer qui est utilisé. Il produit juste une liste d'effets à modifier. Il le passe au Renderer, en l'occurrence du web, et le, ce Renderer l'applique au DOM et on voit la nouvelle version. Donc ça, c'est cool, ça marche. Euh, petite astuce euh, il inverse le current et le work in progress histoire de toujours avoir que deux versions en mémoire et d'en pas en avoir 36 euh, et ça se passe plutôt bien et ben on va passer maintenant euh, à la démo de toute cette théorie c'est vraiment mon micro qui, qui gêne euh, et pour ça on va utiliser une application euh, bah, d'exemple qui est une application de Pokémon euh, donc cette application elle est plutôt assez simple, on a un premier écran d'accueil, on a un deuxième écran qui est lent, alors si c'est lent c'est normal, c'est euh, juste pour des raisons de... Ben, on a voulu tester, pousser React un peu à fond, donc on a fait exprès de changer, de, mettre, euh, une application, de faire une application assez lourde, euh, donc on peut choisir deux Pokémon, les faire se combattre entre eux, Hop, et ils se battent euh, jusqu'à ce que Mort s'en suive, et c'est génial. Euh, on a ensuite un onglet de stats, où on va pouvoir afficher euh, un certain nombre de Pokémon sur un graphique en fonction de leur attaque et leur défense, et voir où est-ce qu'ils se positionnent. Donc ça, c'est la théorie. On va aller... Euh, enfin, c'est l'application la, d'exemple. On va aller sur cet écran-là, où on a plein d'inputs différents euh, dans notre application. Euh, donc, l'application... Le code il est comme ça, on a plein de composants, un pour le stat, un pour l'arène, et un pour la page d'accueil. Donc là on va être sur l'arène, le choix euh, des Pokémon de l'arène, et on va se focaliser sur cet input, ce composant input, qui se compose d'un input et d'un label. Donc euh, l'image du pokémon étant le label, et l'input de type radio qui nous permet de sélectionner un, euh, un pokémon. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que notre composant, là, en fait, c'est frappé dans une div. Cette div, elle sert à rien. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que dans React, pendant très longtemps, on a été obligé de, enfin, de rendre un seul composant, euh, et un seul, pas plusieurs, euh, par composant. Euh, bah, du coup, c'est un peu embêtant. Et première innovation de React, atten attention, c'est un peu foufou, euh, hop, ça va nous permettre, en fait, de, ah, de retourner un tableau de composants, donc là en fait j'ai deux composants, je vais pouvoir retourner un tableau de composants wow. Hop et là ça marche encore même si c'est lent wow. donc là c'est vraiment pas fou, mais au moins ça nous a évité de générer des éléments HTML inutiles bon, vu que les tableaux c'est pas forcément top, moi je préfère avoir des éléments donc euh, React nous propose un élément qui s'appelle fragment et qui va nous permettre de retourner euh, bah, plusieurs éléments. Donc ici, fragment, ça revient au même, hein, quasiment. Hop, il faut que je mette slash, parenthèse, et... Ah ouais, je l'ai mis en haut aussi, je ne l'avais pas vu. Et il faut que je l'importe aussi, de react. Hop, et voilà, ce qui peut me permettre d'enlever cette virgule qui était en trop. Et là, ça marche encore. Mais vu qu'on bah, est des développeurs, on est un peu feignant. Fragment, c'est un peu long à écrire, je trouve, pour un élément qui fait rien. Donc moi, ce que j'aimerais bien, c'est écrire ça. Bim, on n'écrit rien. Et ça, en fait, c'est des plugins, euh, un plugin Babel euh, qui nous permet de faire ça. Qui nous permet, de, au lieu d'écrire fragment, on n'écrit rien. Et du coup, ça se transforme automatiquement en fragment. Euh, donc hop, et voilà, on a notre application qui marche encore. Et voilà. Donc, première innovation de React Fiber, euh, c'est les fragments. Ça arrivait en 2017 avec la version 16.0 et ça nous permet de retourner autre chose que des éléments HTML ou des autres composants euh, uniques. Voilà. Est-ce qu'il y a eu d'autres choses, Mathieu ben, Non, non, en fait, la conf est fine. Bien sûr, il y a eu d'autres choses. Donc, il y a un des autres trucs. Va plus loin, s'il te plaît. Euh, non, un des autres trucs qui est, qui est apparu, en fait, c'était au niveau de la gestion d'erreur. Euh, je vais vous montrer la gestion d'erreur normale de, de React à l'heure actuelle, qui est très très sympa. Pour la montrer, je prends mon composant title, donc c'est celui-là, là, avec cette super police. Euh, dans ce composant title, je vais le faire planter. Euh, je vais le changer, en fait, je vais en mettre un autre, euh, qui aura comme fonctionnalité très intéressante de throw. New Error Alors je l'appelle Pikachu comme ça on pourra l'attraper tout à l'heure C'est très important Merci euh, Donc là ça plante euh, Là c'était la première erreur prévue du live coding euh, Donc ça plante c'est parce qu'on a voulu que ça plante Et on voit que euh, c'est bien l'erreur que j'ai soulevée euh, là, on est en mode debug dans React, euh, Create React App, il nous a un joli petit euh, layout quand on a des erreurs, mais ça, c'est pas ce que voit notre utilisateur. Notre utilisateur, il a pas tous ces outils de debug euh, euh, en œuvre. Ce que voit notre utilisateur, c'est ça c'est-à-dire une belle page blanche, ça a planté, le rendu a planté, j'ai rien à rendre, je n'affiche rien du tout. Ça, c'est vraiment ce que ça fait, et euh, c'est pas sympa. Euh, donc React, ils se sont dit, c'est quand même pas très cool, on va essayer de faire mieux donc ils ont fait mieux euh, maintenant on a la possibilité, depuis, depuis Fiber, depuis React 16 il est, vu que React arrive vraiment à considérer le fait qu'un build, un, un, un rendu euh, est en échec il peut l'arrêter, il peut euh, gérer le cas et du coup ils nous ont euh, ajouté euh, un lifecycle euh, qui s'appelle ComponentDidCatch euh, qui est là, qu'on n'avait pas avant, et qui nous permet de dire si n'importe quoi a planté en dessous de ce composant, dans les children de ce composant, on peut attraper les erreurs, on peut les traiter, on peut les propager, ou on peut gérer. Donc là j'ai préparé mon composant pour euh, qui permet de gérer les erreurs, j'ai fait le component did catch et ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un système de state, euh, mon composant se met en erreur, et au lieu d'afficher le children qui était en erreur, j'affiche un message d'erreur. Rien d'extraordinaire, de, mais ça commence à marcher. Donc la version euh, de, de base de l'utilisation de ce système d'erreur, c'est euh, de le mettre à la racine de l'application. Donc je vais le faire. Euh, hop. Donc le composant que je vous ai montré, je le mets à la racine de l'application, et voilà ce qui se passe. Donc là, en mode debug, ça change pas grand-chose. Euh, pour l'utilisateur, il se passe ça. Alors, l'effet est, est amplifié par le fait que c'est très petit, donc ça a marché, j'ai attrapé l'erreur, j'ai mis un message d'erreur, la page n'est plus blanche, mais enfin c'est pas très très beau. Euh, mais ce qui est génial avec ce système de, de gestion d'erreur, c'est qu'on peut positionner ce, cet attrapeur d'erreur un peu n'importe où, on peut le positionner assez finement. Donc, euh, si au lieu de le mettre, je peux le laisser celui-là, mais je peux en mettre un euh, plus haut... Je peux le mettre euh, pas là, je peux le mettre juste en dessous du title qui va planter. Ici, c'est le title qui va planter, je peux le mettre juste en dessous. Euh, J'importe mon Error Handler, je le mets là, et là, j'ai toujours le même debug. Par contre, mon appli fonctionne entièrement, il n'y a que le composant euh, du title qui a planté et avec un petit message d'erreur. Donc on a vraiment maintenant enfin une gestion fine des erreurs dans tout l'arbre. On peut les catcher à certains endroits, gérer en fonction des cas. On peut euh, faire des, des ifs sur les types d'erreurs, etc. Euh, donc cette feature vous la retrouverez sous le nom de Error Boundaries euh, dans la doc. C'est sorti avec React 16.0 donc ça fait quelques temps. Euh, ça fonctionne à, pa à partir de component catch. Le petit warning... Euh... Ah bah pas bah si. Et bah le petit tu l'aimes bien, le warning. C'est qu'on ne peut pas utiliser, on catch pas toutes les erreurs. Euh, par exemple, on a un on-click dans l'application, et bien bah on ne va pas pouvoir gérer les erreurs qui apparaissent dans le on-click euh, du composant. On va catcher uniquement les erreurs synchrones. Euh, voilà, donc c'est une petite limitation. Euh, néanmoins, c'est quand même pas mal cool. Euh, ah, Qu'est-ce qu'on va présenter après Alors là, euh, on va aller sur la partie... Oui. T'as oublié d'enlever l'erreur. J'oublie à chaque fois. Ah. C'est pour te, te stimuler. Donc, on va renvoyer title cette fois, et puis title error. Et l'application va remarcher. Wow. Donc, on va aller sur les statistiques. Et là, euh, bah, mon application, euh, si je me focalise sur le JS, on voit que c'est une application qui fait en taille... Ouais, hop, qui fait 700 kg. Euh, c'est un peu lourd, et c'est un peu lourd pour quelle raison C'est parce que là, j'utilise un, une librairie pour faire euh, le, le chart, et euh, cette librairie, s'appelle Victory, mais ça va plus être pareil pour plein d'autres librairies. Ce que j'aimerais bien, c'est euh, de charger uniquement cette librairie quand je vais sur l'onglet Stat. Et donc là, on va regarder dans le code. Euh, donc, je suis dans Stat, ici, euh, et on voit que chart, c'est, euh, ben alors je vous l'ai fait courte, il y a des, des composants, mais on utilise bien librairie la, la, la, la, victory ici. Mais ce que j'aimerais bien, c'est que tout le chart ici, je le lazy load. Donc pour ça, qu'est-ce que je vais faire Je vais utiliser, si tu, tu peux, veux gêner... que je t'aide. Ouais. Vas-y. Ce que je vais utiliser, c'est euh, l'API lazy. Donc ici, c'est euh, le lazy load que, que nous produit React. Euh, donc, pour là, en fait, au lieu d'importer directement le chart, eh ben, je vais les loader avec une fonction asynchrone. On met un timeout pour bien avoir le temps de voir le loader. Alors, le timeout, vu que c'est pas sous forme de promesse, on a fait le nôtre. Et on va importer euh, le fichier chart et on fait le vrai import de, euh, bah de ES6 et des ES modules. Euh, et donc là, normalement, notre composant de chart est les OD, et on va pouvoir l'utiliser. J'ai sauvegardé ou pas Non, j'ai pas sauvegardé. Et eh ben non, en fait, on peut pas l'utiliser. Je m'attendais à une erreur. Euh, donc, qu'est-ce qu'on peut voir comme euh, erreur J'ai pas fait le warning sur les, le, tout le gros pâté rouge au-dessus, c'est parce qu'on utilise plein de trucs euh, unsafe. Et donc on a plein de warnings comme quoi c'est pas encore stable et qu'il faut pas s'en servir, mais euh, vous en faites pas c'est pas grave. Par contre la dernière erreur là c'est une vraie. Voilà. Donc cette dernière erreur en fait ça me dit que a red component suspended uh, while rendering but no fallback is provided. Donc je, vous la, je, je la connais un peu par cœur, etc. Euh, donc en fait ça nous dit qu'il manque quelque chose. En fait il n'arrive pas à loader ce composant là, il connaît pas. Donc on va avoir besoin d'une chose qui s'appelle suspense. Donc c'est un composant que nous produit React aussi. Euh, donc on va wrapper notre chart avec un suspense. Donc un composant qui va nous permettre de faire du lazy load à l'intérieur. Hop. Classe. Je sauvegarde. Et ah j'ai toujours une erreur. Bah oui, parce qu'en fait, suspense, lui, c'est pas quoi afficher en fait. Donc on a bien wrappé notre euh, composant qu'on veut les loader, mais il dit bah, qu'est-ce que j'affiche pendant ce temps-là bah En fait, cette API va nous, nous obliger à définir un fallback. Et donc là, je vais définir un fallback qui est notre loader. Euh, qui note notre loader, notre magnifique Pokéball, euh, qui est chargé ici. Hop. Et donc là, j'ai pas sauvegardé, oui. si. Qu'est-ce qui me manque Tu ah, deux fois que l'ai chargé, chargé pas deux fois. fois. Donc voilà. Donc là en fait j'ai mon loader qui s'affiche pendant deux secondes parce que j'ai mis un timeout et euh, ensuite j'ai bien chargé et les idodés mon composant. Donc si on va dans le Network, on voit que j'ai un euh, chunk de 263 kg, ben, ça c'est mon application et l'application avec Victory donc mon, mon, ma grosse librairie euh, qui s'est chargée à part donc voilà donc ça, c'est deux fonctionnalités euh, qui ont été ajoutées, donc la première qui est suspense, euh, qui permet d'afficher des fallbacks, donc qui est euh, arrivée en React 16.6, donc fin d'année dernière en 2018 euh, et ce qui nous force à afficher des fallbacks, et ensuite il y a le lazy loading euh, donc là qui nous permet d'utiliser la vraie euh, des, des ES modules en fait pour lazy loader euh, bah, des composants Yes. Voilà. Alors maintenant, on va commencer à rigoler. On a avancé dans le temps au fur et à mesure. On avait, pour l'instant, on a montré que des features qui étaient sorties. Et maintenant, on va arrêter de montrer des features qui, étaient sorties, qui sont sorties. Euh, ça, c'est le petit message que React met dans tous les modules qui ne sont pas encore prêts. À savoir, euh, ce n'est pas, pas stable et l'API va changer. Donc je vous fais la même remarque. Attention, ce n'est pas stable et l'API va changer. Alors, on va revenir sur le, euh, sur le formulaire ici, et ici on voit qu'on a, en fait, on a une requête Ajax qui va chercher un gros JSON avec la liste des 900 Pokémon affichés. Et celle-là, en plus, on l'a retardée, donc ça prend du temps, et euh, nos, euh, nos, nos blocs sont chargés avec, euh, il faut du temps. Euh, donc j'ai envie de, de revoir ça et de le réimplémenter de façon plus cool. Euh, j'ai envie de m'appuyer en fait sur le concept de React Fiber qui dit qu'on est capable de suspendre un build, et euh, un, pas un build mais un render. Euh, et pour ça je vais utiliser une nouvelle API qui s'appelle React Cache ici, qui est absolument pas stable et qu'on voit que j'ai dû la recompiler pour la faire marcher. Il a fait du Java pour ça. J'ai fait du Java pour ça. C'est minifié avec Java, malheureusement. Euh, bon, en passant, euh, je récupère un CreateResource qui est marqué Unstable, si on n'avait pas encore compris que c'était pas stable. Et euh, ce truc-là va, va nous permettre de créer euh, ce qui s'appelle un API Resource, c'est-à-dire, euh, donc c'est une fonction qui prend en un argument une fonction, en un argument même une fonction asynchrone, qui est la fonction avec laquelle on va chercher les données. Donc là, j'ai préparé ma fonction qui va chercher les données. Fonction asynchrone, je fetch les données et euh, je récupère le JSON, il n'y a rien de particulier là-dedans. Je lui passe cette fonction en argument et ça me donne un API resource. À partir de là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de différent d'avant euh, Donc avant, ce qu'on faisait, euh, ce qu'on fait traditionnellement dans React, on chope le component mount, donc le composant est chargé. On s'appuie là-dessus pour lancer la requête, et quand la requête est prête, on met dans le state les données. Eh bien, je vais virer ça, et je vais faire un truc qu'on n'a jamais eu le droit de faire en React, mais que moi, je trouve ça trop bien. Je vais chercher les données directement dans le render. Le fameux API Resource, ici, va me permettre d'écrire un truc euh, qui est une horreur pour tous les fans de React du premier, de la première époque, qui est que je fais mon API resource. Read ici. Comme ça, tout simplement. Ça veut dire que là, à chaque render, tu vas recharger, tu vas relancer ta requête Alors, si c'était mal codé, oui. Ou si tu mettais le fetch API directement, oui. Euh, mais comme ça s'appelle React Cache, peut-être qu'il y a une notion de cache sur le chemin et que en fait, ça ne va pas faire ça. Pas bête. Euh, donc à écrire c'est plutôt pas mal, j'ai pas besoin de m'occuper du stage, j'ai pas besoin de faire des is, euh, je fais juste un read, j'ai mes données de Pokémon et je les mets dans le composant. Et là normalement ça plante. Euh, ça plante pourquoi Parce qu'on a exactement le même message que tout à l'heure, à savoir euh, le rendu a été suspendu mais il n'y a pas de fallback. Parce que ça ex utilise exactement les mêmes concepts que tout à l'heure. Euh, il lance la requête mais la requête n'est pas prête, du coup on suspend le rendu. Euh, pour gérer la suspension d'un rendu, qu'est-ce qu'on fait On se met à l'étape d'au-dessus et on utilise le même suspense que tout à l'heure. Euh, suspense, alors euh, je vous fais pas le coup du euh, j'oublie le fallback exprès. Donc je mets le loader tout de suite. Tac, je load le loader. Tac. Et là, j'ai mon loader et après j'ai mes données. J'ai requêté mes données directement dans le rendu, j'ai mon loader et j'ai mes données, et je suis content. Euh, non, En dehors de ça, euh, il, faut, il faut noter que outre le côté euh, API qui peut faire plaisir ou pas faire plaisir, ça c'est une chose, mais en tout cas le framework nous a poussé à considérer qu'il y avait un état instable dans lequel on était encore en train de chercher des données et qu'il fallait faire quelque chose avec ça. Parce que euh, nous autres, et je m'inclus là-dedans, euh, développeurs web, on a euh, cette fâcheuse tendance de considérer que deux secondes pendant lesquelles les, les, les deux blocs euh, fighter sont vides et que personne ne sait s'il est en train de chercher les données, euh, on a l'habitude de trouver ça acceptable, euh, mais c'est pas bien parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors que avec cette API, euh, le framework nous pousse à faire les choses correctement et à prévenir quand l'application n'est pas prête. L'autre truc cool et après je te laisse la main, c'est que j'ai utilisé le même suspense que tout à l'heure. Donc on a une API centralisée pour suspendre le rendu et euh, afficher quelque chose. Donc c'est vachement bien parce qu'on va pouvoir euh, agréger euh, trois requêtes euh, AJAX plus euh, le lazy loading de trois composants sur un même loader. Et ça de façon très simple et sans faire de lien, pour le faire à la main c'était possible mais c'était super chiant. Euh, maintenant c'est intuitif et on aura un joli loader centralisé et pas 36, euh, 36 bubules de loader partout dans l'appli euh, je montre le slide quand même pour faire beau Hop, react cache, c'est pas stable ça utilise suspense et c'est pas documenté mais c'est cool ça sera cool euh, maintenant je vais vous présenter le petit, si vous avez peut-être déjà vu, le petit debug ici, euh, c'est quoi En fait, ça nous permet d'avoir les deux modes de React, donc le mode normal et le mode concurrent. Donc Pour ça, pour montrer pour cette, cette démo, on va repartir sur les stats. Et comme vous avez pu le voir, on essaie de charger au max l'application d'éléments. Euh, néanmoins, ce n'était pas suffisant, donc du coup, on va, on va un peu encore euh, tricher, on va mettre euh, un, un throttle sur le CPU. Donc là, l'application, qu'est-ce qui se passe On va pouvoir ajouter des Pokémon. Donc là, on est en mode normal. Je vais tricher, je vais aller à 200. Donc on voit qu'il y a une certaine latence. Et on va continuer à ajouter des Pokémon avec les flèches et de manière assez rapide. Donc là, on voit qu'il y a des sauts de nombre. Ici, en mode normal. Alors qu'en mode concurrent, on va repartir à 200. Hop. Alors, il y a toujours le temps de chargement, mais. On va pouvoir... Là, on voit qu'il n'y a pas de saut de nombre. Et là, pourquoi Parce qu'en fait, là, on a profité vraiment de la puissance de Fiber. C'est-à-dire la puissance de pouvoir prioriser des événements versus des rendus. Ouais. J'en profite pour le, le petit anecdote qui dit que quand on vous a vendu Fiber et qu'on vous a dit que c'était magique, peut-être que vous avez cru, et nous aussi, que c'est magique sorti de la boîte. et bien, c'est pas magique sorti de la boîte. On va voir ce que ça donne dans le code, justement. Euh, donc on voit ici notre outil de debug, il, euh, il nous set un petit euh, booléen qui est Async. Ce booléen il est chargé dans notre onglet de stats qui va dans le chart et dans le chart on voit que l'input de notre chart il y a aussi ce booléen. Euh, donc ici c'est le code et on voit que async il arrive bien en props et on voit ce petit if ici. Et la différence se retrouve dans le onChange, de comment il est appelé. Le onChange, qu'est-ce qu'il fait C'est lui, c'est cette fonction qui va rajouter un élément dans notre chart. Euh, bah, ça, ça, justement, va rajouter un Pokémon dans notre chart. Et on voit que si on est en mode async, on a une petite fonction qui s'appelle run with priority. et on fait low priority, et on schedule une callback du onChange. Et ici, on voit aussi qu'on a un setCount, et le setCount, c'est quoi C'est ce qui va nous permettre de définir le nombre qui est affiché dans l'input. Et bien en fait, euh, c'est ces deux éléments-là qui sont en concurrence. Si on fait setCount suivi d'un unchange, ils sont en mode normal, ils sont lancés en même temps, et du coup, il euh, n'y a aucune gestion de priorité, aucune priorisation euh, ben, de, dans notre application des événements. Tandis que là, si on a en mode sync, on a fait un run with priority. Et bien du coup on a défini nous-mêmes que l'ajouter ajout... un Pokémon dans notre graphique c'est moins prioritaire. Euh, donc on a fait un peu le PO de comment sont managés les événements dans, dans notre application. Euh, donc on a dit que comme c'était plus prioritaire, les événements utilisateurs sont plus prioritaires qu'ajouter euh, un Pokémon dans le chart. Euh, donc ça veut dire que c'est vraiment à la main comme, comme a dit Mathieu et c'est pas magique du tout. Euh, on va devoir définir nous-mêmes euh, en tout cas en l'état actuel définir nous-mêmes ouais. quels sont les événements prioritaires par contre l'API là a de fortes chances de changer parce que c'est quand même pas super sexy c'est ça enfin, j'espère qu'ils vont changer et donc cette fonctionnalité s'appelle le time slicing euh, c'est déjà euh, utilisable depuis la version 16.8 alpha 0 euh, mais c'est en unstable donc on peut l'utiliser mais il faut faire gaffe euh, et ça arrivera sans doute prochainement euh, et ça utilise vraiment donc comme on l'a présenté au début en théorie donc voilà Hop. maintenant attention attention après on va parler de hooks on, alors, revient dans le présent. on revient dans le présent alors je crois que quand on a commencé la conf on s'imaginait que ça serait le futur mais ils l'ont sorti drôlement vite euh, donc si vous avez suivi un peu la communauté React depuis euh, ces derniers mois vous avez forcément entendu le mot-clé hooks quelque part parce que ça fait beaucoup de bruit euh, donc on va, de, on va essayer de voir ce que ça, ce que ça donne. Donc dans les faits, c'est sorti en février euh, 2019. Donc c'est euh, là depuis quelques temps. Alors, les hooks dans le code. Euh, pour ça, je reviens sur mon formulaire. Tu désactives le CPU. Merci. Euh, sinon ça va être trop lent. Je regarde pas ça, c'est tout rouge, je n'aime pas ça. Ça me stresse. Donc, euh, voici, voici, voici mes, euh, mes Pokémon. Donc, ça, c'est mon formulaire. Euh, le formulaire, le composant, le voici, le voilà, c'est le même dans lequel j'ai travaillé avec euh, le React Cache ici. Donc, c'est un composant sous forme de classe. Donc, euh, pour remettre un peu de contexte, dans React euh, jusqu'à la 16.8, donc avant la 16.8, euh, on avait deux façons de faire des composants, soit sous forme de classe, soit sous forme de fonction. Euh, beaucoup aiment les, la version sous forme de fonction, c'est plus rapide à écrire euh, mais c'était beaucoup euh, plus pauvre parce qu'on avait l accès qu'aux props donc aux arguments auxquels on nous donnait mais on n'avait pas le droit à faire de state pas le droit à faire de... Euh, euh, j'ai oublié le mot c'est pas grave mais donc, on avait vraiment le droit qu'aux props et donc c'était très limitant euh, dès qu'on avait besoin d'une fonctionnalité euh, supplémentaire, euh, la plupart du temps, c'est le state qui nous limitait. Euh, il fallait passer sous forme de classe, euh, faire un petit refacto sous forme de classe pour avoir accès à ce fameux state. Euh, ça, c'était un peu pénible parce que la communauté, elle aimait bien les composants sous forme de fonctions. Et les hooks ça vient compléter ça, euh, ce sont des nouvelles fonctions, que je vais, je vais vous en montrer une, qui permet euh, dans un composant sous forme de fonction d'accéder à toutes les features de React euh, et en premier lieu au state. Alors, pour ça, euh, alors je ne peux pas faire une, euh, quelque chose de progressif et déconstruire la classe progressivement. Je suis obligé de passer, soit c'est une classe, soit c'est une fonction. Donc, on passe directement à la fonction. On dit const euh, form euh, version hook égale à une fonction qui rend quelque chose. Et ça, c'est mon nouveau forme. Voilà, littéralement, bourrin, j'ai désactivé l'ancien. Maintenant, ça plante, évidemment, mon composant il n'est pas encore viable. Donc dans React, quand on a un composant sous forme de fonction, euh, euh, la, le, le corps de la fonction c'était ce qu'on avait dans la méthode render. Donc la première étape à faire c'est de récupérer ça. Là ce que je vois c'est que du coup le API ressources.read dans le render ça a plus de sens. Ça a plus de sens vu que, vu que ça va quand même être la mode de euh, tout faire dans le render de plus en plus. Euh, bon, par contre, euh, là tel quel, euh, bon, ça plante évidemment. Il euh, y a tous les accès à des ZIS, là euh, il ne marche plus. Euh, de toute façon, j'ai une arrow function, j'ai pas de ISIS, euh, ça marche pas. Euh, donc il va falloir que je remplace tout ce state, first, second et ces euh, trois handlers, first, second et submit. Donc euh, juste un, un micro aperçu du fonctionnel. Euh, first c'est la valeur du Pokémon qui est choisi en premier, second, la valeur du Pokémon choisi en second. Euh, les handles c'est pour mettre à jour cette valeur et le handle submit pour lancer le combat, littéralement. Euh, donc c'est parti, j'ai envie d'un state qui va contenir first. Et pour ça, je suis dans une fonction euh, composant et j'ai besoin d'un hook. Alors les hooks se présentent toujours dans le package de React et sous forme de fonctions qui s'appelle euh, use. Là on les voit, il me les présente et le premier que je vais vous montrer c'est useState euh, pour créer un state. Euh, alors on peut en utiliser plusieurs et donc je vais bien, bien découper et je vais dire que euh, je veux un use state, euh, je veux un -state euh, pour faire mon first. Après l'API c'est un peu plus rigolo que ça. Le use state on l'appelle, il va nous créer un state ou nous donner le state qui existe déjà. Euh, en il nous rend un tableau en premier argument du tableau il y a euh, la valeur du state et en second argument du tableau il y a le setter pour le mettre à jour set first du coup on se retrouve avec des lignes comme ça first set first égale use state. ici on peut rajouter une valeur par défaut ici j'en ai pas besoin euh, donc premier petit plaisir je peux zigouiller le this.state ici euh, je n'ai qu'à utiliser ma, f ma variable first qui est juste à côté euh, je peux faire plusieurs euh, useState pour faire euh, mon seconde, cette seconde, tac, use, tac, voilà, raté, donc voilà, donc ça c'est le début, donc là euh, avec ça j'ai un state euh, dans, ma, dans mon composant sous forme de fonction, maintenant il faut que je traite les handlers, euh, du coup, je peux me baser sur les handlers existants. Donc, le handle first, je le mets à côté ici. Euh, alors, depuis les hooks, euh, il est... Euh, oui, oui, c'est n'importe quoi, ça va. Euh, il, est, euh, il, est, il est admis qu'on fasse des fonctions anonymes à l'intérieur d'un render. Euh, ça marche plutôt bien. Et si vraiment, ça pose des problèmes de perf, on fait, euh, on fait un petit extra. Donc, euh, mon handle first, je crée sous forme de fonction, simplement euh, ici, je reçois l'event et je dois mettre à jour le state first avec la event.target.value Donc ici, dans ce cas-là, je ne fais pas un zis.setState, mais je fais juste un setFirst de event.target.value. Et voilà, mon handle first est fait. Je plus qu'à virer le this ici, j'utilise celui qui est là et ça marche. Euh, je peux même virer ça parce que je suis fainéant et que c'est joli sur une ligne. Voilà. Euh, puis après, ben vous avez compris. Euh, tac, cette seconde, Handle seconde. Tac. Ici. Levis ici. Bon, alors ça commence à prendre forme. Ça commence à avoir la tronche d'un composant qui utilise les hooks. Reste le dernier. Le handle submit, il est un peu plus gros. Un petit peu. Alors, on va le faire, si j'y arrive, const handleSubmit égale event, tac. Alors, euh, là, je le fais euh, au fur et à mesure. Donc, moi, utilise first et seconde. Euh, là, c'est cool parce que j'ai des closures en JavaScript qui font que first et seconde sont là et là, et j'y ai accès. Et donc, euh, je vire juste le this.state et euh, c'est accessible directement. Euh, j'ai besoin de faire une navigation. Pour ça, j'ai besoin de l'objet historique qui arrive en props. Et dans un composant sous forme de fonction, les props, ils arrivent là. Simplement en argument. Et du coup, je peux virer le this ici aussi. This.state.first, on a compris. This.state.second, on a compris. Et au final, c'est pas plus compliqué que ça. Paf. Paf. Normalement, j'ai gagné pas mal de lignes. Euh, j'ai pratiquement divisé par deux, je crois. J'ai plus de this. Euh, J'ai des jolies closures et normalement mon composant s'affiche de nouveau. Alors c'est pas mal, mais moi je vois une petite optimisation. Euh, c'est à dire que euh, là, les lignes 85, 86 et 82, 83, bah, je trouve qu'elles se ressemblent quand même vachement beaucoup. Est-ce que tu n'as pas moyen de. de, de et je l'ai bien sûr pas du tout fait exprès. Euh, ouais. En fait, les hooks, c'est bien en tant que tel, c'est sympa, surtout pour les gens qui n'aiment pas les classes. Après, c'est discutable. Mais il y a un truc vraiment pratique avec les hooks, c'est le fait de pouvoir euh, définir tous les composants sous forme de fonctions. C'est que les fonctions et les appels de fonctions, c'est très facilement factorisable. Et c'est bien l'utilité des hooks. Le, toute la finalité, c'est pas d'utiliser les, toujours les hooks en direct, mais de pouvoir factoriser. Donc là, on a clairement un pattern, on fait un state, on utilise la valeur, et on fait un handler qui utilise le setter du, du, tout à l'heure. Donc, euh, comme, comme de par hasard, eh ben, j'ai déjà préparé euh, dans ce qu'on va appeler un custom hooks, c'est-à-dire un hooks à moi. Euh, par convention, je vais l'appeler use aussi parce que sinon on ne va pas se comprendre. Et je vais l'appeler useField, donc j'utilise bien le useState de tout à l'heure. Euh, je fais le lien avec le setter de tout à l'heure, et ce useField, je pourrais l'utiliser plusieurs fois. Donc plusieurs fois dans le même composant, mais je pourrais aussi le partager à d'autres composants pour qu'ils l'utilisent. Grâce à ce useField, je peux factoriser. Au lieu d'utiliser useState, j'utilise useField. Et euh, il, va me, il me sort immédiatement la valeur du state et le handler pour s'en servir. Euh, « Raté, tac, tac, tac, tac, hop, hop, et là je suis encore plus fainéant, mon composant est encore plus court, j'ai factorisé de la logique entre mes composants, euh, c'est compliqué de factoriser de la logique entre composants, euh, les héritages de classe ça suffit pas toujours ». Euh, en React, on avait les mixines, je te piquais désolé. Euh, en React, on avait les mais on les a un peu dépréciés parce que ce n'était pas évident. En vue, il y a toujours les mixines. En vue, il y a toujours les mix et euh, mais les fonctions, euh, c'est tellement simple à factoriser que c'est vraiment super pratique. Et ça marche toujours, c'est génial et on revient sur les slides. Donc, euh, les hooks, comme on l'a dit, c'est le présent, c'est sorti en version 16.8 en début d'année. Euh, ça nous permet d'éviter d'écrire des classes, mais c'est vraiment pas ça le but des hooks, c'est vraiment bien pour la réutilisabilité. on le répète jamais assez, il faut faire ses propres hooks. Euh, et ça permet bah, justement de partager de la logique entre composants. Euh, et euh, quand on dit qu'il y a eu beaucoup de... une bonne réception de la communauté, pendant deux semaines sur Twitter, il n'y avait que des chose sur les hooks de React euh, à tel point qu'une personne à ma gauche a même dit que React les hooks dans React pouvaient changer notre code base React euh, et c'est pas forcément faux euh, ça change vraiment la manière dont on écrit du code, comme on partage du code euh, dans React sur, sur une grosse application React si on convertit toutes les classes en fonctions et que toute la logique factorisable on la factorise correctement euh, l'application n'a plus rien à voir avec avant c'est ça. Euh, et comment ça marche en dessous Et ben en fait, les hooks, tout simplement, on peut voir euh, ici qu'on a notre appel de composant, donc c'est une fonction, donc on l'appelle. Et euh, avant, on a un tableau de hooks, et euh, dont notre composant va pouvoir interagir avec ce tableau de hooks, et va pouvoir pousser des data. Donc par exemple, on a use hooks, qui va pousser des data dans notre tableau de hooks. Ça veut dire quoi Si c'est un tableau, ça veut dire que les hooks vont devoir être appelés toujours dans le même ordre, peu importe, dans, dans, dans, les, dans tous les renders. Donc s'ils doivent être appelés dans le même ordre, ça implique qu'on va devoir définir des règles. Euh, donc une première règle quand on utilise les hooks, c'est toujours appeler les hooks dans le même ordre, et donc pour qu'ils soient appelés dans le même ordre, c'est jamais dans un bloc de if, jamais dans des boucles, donc on appelle toujours euh, au top niveau de notre fonction de composant. Et ensuite, deuxième règle pour les hooks, c'est qu'on les utilise uniquement euh, dans les composants, ça ne marche pas de toute manière sinon. Euh, donc on a vraiment besoin, il y a vraiment des règles très strictes sur l'utilisation des hooks. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est que les hooks, ce n'est pas un pattern très safe. Il faut faire attention quand on les utilise. Euh, c'est très puissant, mais du coup, euh, ben, ce n'est pas safe. Pour se prévenir de ça, en fait, la Team React elle a, elle a fabriqué des outils. Donc notamment des plugins ESLint, donc si vous utilisez les hooks, utilisez les plugins ESLint associés, euh, ça peut vous sauver la vie sur certaines logiques, et certaines choses que vous n'avez pas vues, et, euh, et donc voilà, donc, euh, surtout utilisez les, les, les plugins associés. Euh, donc... Faites des hooks vous-même, euh, donc comme on l'a dit, hein, c'est pour, fait pour partager de la logique, c'est pas en contradiction, les hooks c'est pas vraiment pour remplacer les classes, c'est vraiment pour commencer à permettre de partager de la logique entre composants. Euh, donc si vous faites des hooks, c'est vraiment, faites-le en pensant à euh, partager de la logique et pas juste euh, euh, remplacer avec la nouvelle syntaxe à la mode euh, de React. Zut. Hum Zut. c'est ce qu'il fait tout le temps, mais bon... Ouais. Euh, et du coup les hooks il y en a plusieurs donc on a vu useState, il a, y a aussi useEffect euh, qui va nous permettre de, faire des, de gérer les effets de bord des composants alors euh, ce qu'on pourrait traduire ça le useEffect va nous permettre un peu d'interagir avec le life cycle du composant même si c'est pas vraiment ce, l'effet recherché on l'appelle useEffect pour vraiment gérer les effets de bord des composants useContext pour, euh, pour faire joujou un peu avec l'API Context de React il y en a d'autres, il y a des use reducers, des use callbacks qui va nous permettre de justement mettre en mémoire, entre chaque render, donc de mémoriser euh, bah le, euh, des données dans, entre les différents renders de nos composants. Euh, donc voilà, c'est donc euh, on voudrait faire un petit merci à, bah, à la team react qui donne pas mal de doc même si React il n'y a pas encore de doc mais malgré tout ce qui poste et tout ça on a quand même réussi à s'en sortir et tous les exemples ici donc merci à vous et on a les liens ici et si vous avez des questions bah, n'hésitez pas il reste 2 minutes 30. précisément voilà A une question euh, bah avec fiber ça n'a pas d'impact euh, direct avec fiber purement avec les hooks euh, avec les hooks c'est juste qu'ils ont mis je pense un petit peu de temps à sécher l'API sous forme de hooks pour accéder au State React euh, mais je crois qu'ils sont décidés là c'est ça, ça va être c'est release je crois oui c'est release euh, ouais. il y a deux semaines euh, je crois une nouvelle version de Redux qui incluait une version voilà. avec hooks il euh, faut dire qu'avant c'était pas top euh, mais ouais. maintenant c'est vachement mieux donc on n'en a pas parlé, mais il y a un pattern qui s'appelle les higher order components HOC en React, qui permet, qui, euh, bah, qui est complètement détruite hein, par les hooks, il faut bien l'avouer. Et on accédait au, au state redux avec un HOC, justement. Et donc maintenant, on pourra faire un use, un use je ne sais plus comment ils l'ont appelé, mais ça marche comme ça. Avant, on faisait de la beaucoup de composition, maintenant, on juste bah, faire des hooks et juste utiliser la chose directement plutôt que, que composer. D'autres questions Non Eh bien, merci à vous. Merci.